Hey, hey, hey Salut les amis, j'espère que vous allez bien ici. Ben ça va suivre On se retrouve dans une nouvelle vidéo accompagnée. Et moi! <rire> Elodie, du coup, euh, et pour ceux qui ne me connaissent pas moi aussi, parce que des fois je me présente pas, ouais. <rire> je m'appelle Caroline, donc bienvenue sur la chaîne, et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, voilà active tu... la cloche de notification également, oui, voilà, aujourd'hui on va parler euh, de l'amour, ok, euh, je vais te raconter une histoire, ouais vite fait une petite histoire hein, mise en situation hein. ouais. <rire> et euh, après on va discuter va discuter. Et tout. Alors je t'explique, euh, mm -hmm. il y avait une fille qui s'appelle Emilie, oui. elle était avec un groupe d'amis, ils étaient en soirée et puis ils se sont mis à, à discuter ouais. et euh, Jean, un ami à Émilie, lui dit « "Émilie, tu aimes x, y, z ?» Émilie elle lui dit bah, « moi j'aime tout le monde » et Jean dit « mais c'est impossible, tu es hypocrite, tu le monde, tu ne peux pas aimer tout le monde » Et là, tout le monde commence à rigoler et à dire qu'Emilie, euh, elle est toujours euh, trop euh, chrétienne, chrétienne, à dire qu'elle aime tout le monde alors que c'est impossible. Parce qu'on n'a pas tout le temps des, des atomes crochus, c'est ça Ouais, des atomes crochus. Avec, euh, avec, avec tout le monde. Tu bah, on vois. a toujours un feeling avec tout le monde. Voilà. Et du coup, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que pour toi, c'est possible d'aimer tout le monde Alors, euh, par rapport à Emilie, par rapport à ce que les gens disent d'elle, euh... Bah, ça part d'une bonne attention. Bon, en effet, elle, elle veut ressembler à Christ. Donc, elle dit qu'elle aime tout le monde. Euh, après, euh, moi, j'ai un avis subjectif. C'est-à-dire qu'on reste quand même dans un corps de chair et on reste encore euh, des êtres humains, d'accord Et pour moi, en tant qu'être humain, c'est impossible d'aimer tout le monde. Déjà, oui, en, tant humain, oui. en tant que nous, êtres humains, c'est impossible d'aimer tout le monde. Parce que forcément... Il y a des gens que ce soit dans notre lieu de travail, à l'école, euh, à la fac, en université, ou bien même dans la rue ou bien même la caissière du supermarché, il suffit d'un regard, d'une parole ou quoi, tu te dis mais vas-y je l'aime pas celle-là. <rire> <rire> tu t'es dit mais pourquoi elle me regarde comme ça. Pourquoi un comme ça <rire> Donc c'est franchement en tant qu'être humain avoir des interactions avec tout le monde c'est difficile parce que chacun a son caractère, on est tellement tous différents. On a notre susceptibilité aussi, ce qui fait que, bon, ben, bah, voilà, c'est compliqué. Mais lorsqu'on devient, devient enfant ah, de Dieu... Voilà, là tu parles, là tu <rire> parles Lorsqu'on devient enfant de Dieu, en fait, on est appelé à aimer notre prochain, et La fille dit, dit aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Parce qu'il sait que l'être humain, nous, cher, ce sera difficile d'aimer tout le monde. Donc, comme moi, je vous ai aimé. Tout à fait. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Et c'est ce que... En fait, c'est en fait, un commandement que Dieu nous laisse. Mmh. C'est le, le deuxième plus grand commandement. C'est d'abord, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ensuite, le deuxième plus grand commandement que le Dieu nous a laissé, c'est tu aimeras ton, ton prochain, prochain comme toi-même, en même. fait. Et ton prochain, c'est tout le monde, justement. Mmh. C'est pourquoi, quand tu me poses la question, est-ce que on peut aimer tout le monde, bah, avec la force, avec la grâce de Dieu, vraiment, quand on a le Saint-Esprit en nous, quand on est enfant de Dieu, il peut nous donner la capacité d'aimer ceux qui nous entourent, en fait. Ouais. C'est-à-dire que ce soit euh, ton collègue qui, qui, avec qui voilà ça ne va pas, tu te dis « Seigneur, j'ai de l'amour pour cette personne, je ne la connais pas, je ne sais pas ce qu'elle traverse, peu importe si elle me le renvoie pas, on n'attend pas forcément en retour mmh. ». Mais moi, je l'aime parce que tu l'aimes et c'est ta créature et que tu veux aussi la sauver. C'est ça. Donc, euh, et comme tu l'as que... dit, je l'aime parce que tu l'aimes. Donc, c'est pas aimer le sentiment d'aimer. Non, c'est que tu décides mmh. d'aimer. Mmh. Tu vois, c'est là, là la différence. Tu peux pas aussi. dire que tu aimes une personne que tu connais pas. Mmh. Tout à fait. Mais tu décides de l'aimer parce que tu t'as dit aime ton prochain. Tout à fait. Et euh, comment aimer? Bah, dans la Bible, il y a un verset. Qui nous dit 1 Corinthiens 13 4 à 8 mm -hmm. l'amour est patient plein de bonté l'amour n'est point envieux l'amour ne se vante au point il ne sent point d'orgueil il ne fait rien de malhonnête il ne cherche point son intérêt il ne s'irrite point il ne soupçonne point le mal il ne se réjouit point de l'injustice oui. mais il se réjouit de la vérité il excuse tout il croit <rire> tout. tout il espère tout il supporte tout l'amour ne périt Péri, jamais. Jamais. <rire> L'amour ne périt jamais. Ce que j'aimerais rajouter, c'est que simplement, euh, ça, comme tu l'as raconté dans ton dans ton début d'histoire où Emily, bah, elle a dit qu'elle aime tout le monde et ça a interpellé les autres. Ouais. Ils la croyaient pas, mais mais euh, mais dans tous les cas, notre amour va interpeller. Toujours. Et, dans tous les cas, même si la personne en face de toi va dire « bah non, moi je veux pas forcément que tu m'aimes » ou « j'accepte pas », il y en a hein, mmh. qui peuvent rejeter ton, mmh. ton amour. Mais crois-moi, en tous les cas, ça va l'interpeller, qui va se dire dans sa tête, même si elle te le dit pas ouvertement, mais elle va se dire « c'est fou, elle me connaît pas, elle est différente des autres mmh. ». Et pourtant, elle m'a accordé une attention particulière, elle s'est quand même intéressée à moi. Ça va l'amener à se poser des questions en fait. Et dans tous les cas, en fait, nos, notre amour va interpeller autrui, la personne. Et ça va que refléter en fait euh, mmh. Jésus. Et ça va l'amener même à se poser des questions sur qui tu es, en qui tu crois pour agir comme ça. Parce que c'est pas euh, dans. Dans notre société actuelle, c'est chacun normal. pour soi, et c'est pas normal. Mais... Donc ça va ça va interpeller, crois-moi. Du coup, euh, aime tout le monde. <rire> Je pense qu'on a répondu à la question. Oui. Je sais pas ça, ce que tu en penses, ça. toi, derrière ton écran, mais en tout cas, n'hésite pas à commenter et, et à que donner que ton penses, avis. Est-ce ouais. que tu penses que c'est possible, d'aimer Oui. Est-ce que tu aimes tout le monde Oui, c'est ça. <rire> en tout cas, nous, nous t'aimons dans l'amour du Seigneur. Oui, oui. Et on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye. Bye.